Je vois pas en quoi ce cosplay de Power Ranger est censé me permettre d'infiltrer plus facilement le bâtiment que vous m'avez demandé. Ce cosplay comme vous dites est la tenue de travail des agents. Vous étiez censé la porter depuis votre première mission, mais vous ne saviez même pas qu'elle était dans votre vaisseau j'imagine. Non parce que je vois toujours pas en quoi elle va m'aider à rentrer discrètement. Mode camouflage. Ah, bah merde, si j'avais su. C'est écrit dans le mode d'emploi de votre vaisseau. Ok, bon, euh, rappelez-moi ce que je fous dans ce bâtiment du gouvernement, au juste 2958. Quoi, 2958 C'est le nombre de cas d'observation d'avenir répertoriés par le GEPAN et dont vous avez oublié de me parler. Et le GEPAN ne concerne que la France, pas le monde. Oui, bah ça va, il n'y en a que 3% qui n'ont aucune explication. Et si dans ces 3%, il y avait un de nos confédérés Faut rigoler, on est suffisamment futé pour traverser l'univers plus vite que la lumière, mais on serait trop con pour ne pas se faire choper par des primates Ça vous est pourtant déjà arrivé Et à plusieurs reprises oui, ben, j'ai tout effacé de leur mémoire, je vous ferai dire. Grouiez-vous de trouver la salle des archives, qu'on en ait le Carnet C'est bon, j'y suis. Je fais quoi Je crame tout Contentez-vous de prendre un de leurs dossiers au hasard Pff, les lumières de Phoenix. Le dossier comporte des photos et des enregistrements. Compilez-moi tout ça et fais moi un rapport. Mais... Exécution 1997, le 13 mars, 19h, ville d'Anderson, Nevada. C'est le début de soirée à Anderson, et le National UFO Reporting Center reçoit des appels étranges. Euphorque, j'écoute. Bonsoir, j'observe actuellement un énorme objet triangulaire dans le ciel. Oui, vous pouvez estimer la taille Oui, il fait au moins trois terrains de foot. Euh, c'est une unité de mesure ça, un terrain de foot kilomètres si vous préférez Pas la moindre idée de ce que ça fait. Je suis américain, je calcule en miles ou en pieds. Merde là, c'est trop gros pour être un avion, ça vous va Et ça se dirige vers où L'Arizona. Qu'est-ce que ça va foutre un Arizona Les ovnis, c'est plutôt une spécialité du Nevada. Non, mais c'est pas le sujet. Bah oui, mais faut penser au tourisme quand même. C'est toujours pas le sujet. Et donc, comment vous faites pour savoir qu'il y a un objet dans le ciel en pleine nuit Il y a une demi-douzaine de lumières en forme de V, on peut pas les louper. Ok, je note. Groupe de six petits objets lumineux. Mais non, on voit pas des étoiles entre les lumières. C'est bien qu'il y a quelque chose. Ouais. Ou que les dites lumières occultent les étoiles. Quoi Non, rien, je note. Grunovni qui va vers le Nevada. Je vous sens pas full convaincu, là. Mais si, mais si. Grunovny en plein phare. 20h, ville de Phoenix. L'anomalie survole la ville lentement, générant son flot d'appels à la police, la base aérienne toute proche, ainsi que le New Fork. National UFO Reporter Center, j'écoute. Bonjour, je suis Kurt Russell. Vous m'avez sûrement déjà vu dans les films comme Los Angeles 2013, Starket, New York 1997, Tango et Cash. Je connais pas. Attendez, euh, Gladiator Non, ça c'est Russell Crowe et il sort que dans 3 ans. Ah, dans ce masque Quoi mais, mais pas du tout Mais si, le, le chien là Le Jack Russell Vous vous foutez de ma gueule Bon, vous appelez pourquoi Je suis un avion avec mon fils et il y a un objet qui fait genre 3 terrains de foot de large qui me bloque le passage. Qu'est-ce que vous avez tous à mesurer en terrain de foot vous préférez que je convertisse en piste de curling Des ça évoque quelque chose à quelqu'un Des putains de maïs Bon, bref, s'agirait de faire quelque chose avant que quelqu'un se bouffe le bousin là. Ouais, je vais appeler les autorités et leur dire que Russell Gros. Kurt Russell, bordel Que Kurt Russell m'a appelé pour me dire qu'un ovni de presque 0,93 miles de large stationne au-dessus de Phoenix. Forcément, si vous comptez pas en terrain de foot, ça impressionne moins, hein. Les lumières disparaîtront, puis réapparaîtront vers 22h au-dessus du parc naturel du mont Estrella, aux abords de Phoenix. Elles descendront doucement pour disparaître définitivement vers 22h30. La conseillère municipale, Frances Barwood, ayant récolté plus de 700 témoignages concordants, s'intéressera à l'affaire en demandant des explications à l'État et à l'armée qui répondra laconiquement. La garde nationale, la milice fédérale des réservistes américains, reconnaîtra cependant Nous avons procédé à des tirs de fusées éclairantes ce soir-là au-dessus du mont Estrella. Mais pas au-dessus de Phoenix Tirer des objets hautement inflammables au-dessus d'un pollu urbain de plus d'un million d'habitants, ce serait une... L'idée est stupide, dangereuse, inconséquente, complètement conne. Oui, Bah ça va, c'est bon, hein, il a compris L'affaire faisant du bruit, le mois de juin suivant, notamment dans le journal USA Today, le gouverneur Five Semington organisera une conférence de presse où il révélera l'effroyable vérité. Mais malgré cette boutade, lorsque le gouverneur ne sera plus en fonction, celui-ci reconnaîtra avoir été aussi choqué par ses lumières. Pourquoi être revenu sur votre parti pris de l'époque des événements, monsieur Semington Je ne reviens pas dessus en vrai. Si j'ai dit ça, c'est parce que depuis que je suis plus gouverneur, les occasions de passer à la télé se font. Rares. Et c'est ainsi que le mystère autour de ces lumières est resté entier. C'est bien gentil cette histoire, mais rien ne prouve que ces lumières ne sont pas une intrusion non autorisée d'un individu extraterrestre. Ingrid lance la simulation. Entendu. Résumons. Nous avons un vaisseau en forme de V, grand comme l'autoritarisme de Poutine, qui déambule à faible vitesse, tout feu allumé dirigé vers le sol. Qu'est-ce qui pourrait justifier une telle manœuvre Je peux savoir ce que tu fous Ben tu vois bien, je cherche mes clés <rire> Ces clés Vous êtes sérieux C'est le simulateur, il fonctionne selon le rasoir de Cam. Il retient la solution la plus logique. Un gus qui arpente lentement une zone en éclairant le sol, c'est probablement qu'il cherche ses clés. uh -huh. Alors je sais que tu l'as sûrement déjà fait, mais tu as pensé à activer le camouflage Parce qu'autant au-dessus du désert, à part deux-trois scorpions et un nos bourré, on risque pas de se faire trop remarquer, et au-dessus d'une ville à millions d'habitants... Le camouflage désactive les phares, comment veux-tu que je fasse sans éclairage pour les retrouver Enfin quand même, regarde-les, ils se chient dessus là Il y en a même un qui nous filme, putain T'inquiète, euh, vu comment il trempe, ça fera pas des vidéos très concluantes de toute façon. Mais il leur fait coucou en plus ce con On a déjà pas le droit d'être ici, et en plus il se fait remarquer eh, hey, mais c'était pas, pas l'acteur qui joue en tango et cash, hein Ah ouais On voit de ces trucs sur cette planète quand même, hein Euh, tu vas rire. Elles étaient dans ma poche. Dans sa poche Selon ces simulateur, c'est ce qui arrive le plus souvent quand on cherche ses clés. Je reconnais que c'est pas faux. Et donc ça, c'est le scénario qui se serait passé si cet événement était dû à des extraterrestres. Euh, oui. Madame N, le taux de négligence nécessaire pour que cela arrive est estimé à 8.7 sur l'échelle de Well. C'est trois points au-dessus de ce qui est nécessaire pour se casser une jambe dans une bataille d'oreiller. Attendez, il y a eu une échelle de mesure de la négligence Oui, on l'a un peu après votre départ en mission. Et pourquoi le porte mon nom C'est un hasard. Selon mes sources, cette appellation est bien en rapport avec l'agent. Je, je, je ne vous capte plus. J'ai un plan de préception. Fin de transition.